bonjour alors dans cette vidéo je vais vous montrer donc comment insérer une image dans la partie euh, euh, interface d'Apple Inventor alors euh, on peut aussi euh, mettre une image en arrière-plan sur euh, la page d'accueil de votre euh, interface alors pour ça ici vous avez une image de fond aucun cliquez dessus alors, par exemple si on veut mettre euh, une image de Voilà, cliquez sur OK et vous avez votre image de fond pour votre application. Ici, si c'est pas ce qu'on veut, on va mettre OK, OK, et donc pour mettre une image très simple dans la partie interface utilisateur, on clique sur image, on maintient l'image et on le dépose. Dans la partie interface et on retrouve ici donc notre image et dans la partie composant. Ici, alors comme d'habitude, pour pas se tromper et pour une meilleure programmation, ensuite on renomme l'image pour la retrouver facilement. Ici, c'est une image de tout on change le nom, on clique sur OK. Ici, donc dans la partie propriété aucun on clique dessus comme euh, l'image bluetooth est déjà chargée donc on clique dessus et on fait ok donc ici apparaît votre image euh, au centre de votre écran donc ici on peut euh, bien sûr euh, ajuster euh, redimensionner l'image comme vous voulez hein. euh, par exemple euh, euh, largeur, en pourcentage, on fait 80% la hauteur on fait 60% Hop. et vous avez votre image on peut définir si l'image et cliquable donc ici, en cliquant ici Alors on peut mettre aussi un texte et donc ici vous voyez que votre, votre image elle est centrée donc euh, au centre de votre interface on peut utiliser une autre méthode donc en, en cliquant sur disposition en prenant un arrangement par exemple horizontal hop, on le glisse sur l'interface par exemple en toute la largeur de l'interface et à l'intérieur on clique sur interface utilisateur on clique sur image et on le dépose à l'intérieur de l'arrangement horizontal et ici vous avez votre image et vous pouvez en mettre autant que vous voulez à l'intérieur de l'arrangement pour choisir cette image hop, on clique dessus aucune image alors on a... Si vous avez d'autres images, vous cliquez sur charger, choisir un fichier, et vous recherchez une image dans votre euh, liste d'images. Vous faites OK, alors ici on vous dit que les images ne doivent pas euh, contenir des caractères euh, spéciaux, donc on va cliquer sur le fichier hop, et on aura notre image. Donc pour l'avoir on peut réduire... Donc on va choisir... Pixel 40 par exemple. Et 40 aussi en hauteur. Okay. Donc voilà notre image. Et celle-ci peut être centrée. Alors si on revient ici... Euh, on peut centrer... Image. On peut aussi mettre une couleur à l'intérieur du cadre de l'image. La ligne verticale peut être aussi centrée. Hop. Et vous voyez, les images sont centrées ici par exemple. On peut renommer aussi euh, les images. On clique sur nouveau, nom. on donne le nom et on clique sur. Ok. Alors, hop. Voilà. Donc euh, vous, vous, vous savez maintenant comment insérer une image dans l'interface à peu près en même temps. Et c'est donc à vous de jouer.